en présence des Dirty Souls Crew qui viennent de faire leur performance sur scène, c'était génial. On a trois membres du groupe ce soir avec nous, donc vous êtes Caro, Caro, la violoniste. Et Nico, guitariste et Nico, Un moitié chanteur. Un moitié chanteur, d'accord. Et Romain, le batteur du groupe. Et Romain, le batteur du groupe. Et derrière, il y en a trois autres, mais ils sont cachés. On ne dit rien. Alors, euh, déjà, Locutenaio. Magnifique, vraiment. Euh, vous nous amenez en Afrique et avec les auditeurs, eh ben, on s'est posé une question toute simple. Ça veut dire quoi le Je vais laisser la partie Afrique répondre. <rire> Alors, le c'est du Lingala, c'est donc la langue congolaise. Ça, ça signifie Tumon. Ça, c'est Tumon. Tumon, Voilà. D'accord. Donc, on s'adresse au dictateur en place du Congo-Brasil. D'accord, ouais, donc c'est vraiment un tu et c'est vraiment une lettre ouverte au président dans cette langue qui est magnifique, bravo, bravo, parce qu'on sent vraiment l'émotion et puis les musiciens derrière, oui oui oui, il <rire> faut dire qu'on fait bien le boulot, <rire> bah ben oui puis vous allez, vous allez avoir presque 10 ans, euh, 10 ans, euh, hands-up où on entend Say et Priscille, Shuriken, on entend un peu de Hayam, on entend du shaka euh, Est-ce que vous vous sentez la relève de tout cet éclectisme euh, Ce serait prétentieux peut-être de dire qu'on est la relève, mais en tout cas ce sont des influenceurs. Ça influence quand même hein, ouais. toutefois, hein, c'est votre zone d'action cette ouais, musique-là. Hein. Ça. ça vous va très bien en tout cas. Merci. Et, euh, et bon, bon, cet album qu'on présente, Soul Train, donc qu'on vous présente là, euh, qui est sorti le 16 mars 2018, euh, la destination de ce train, c'est pour où euh, La première destination, je crois que c les, ce sont les concerts. Hein. C'est les concerts, <rire> c'est les festivals, les, euh, les bars, les rades, les... Les concerts de mairie, les... c'est ça la, la première destination c'est d'aller défendre cet albums sur scène et de rencontrer, euh, rencontrer un public qui nous connaît pas forcément mm -hmm. encore, hein, qui nous connaît aussi un petit peu, puisque peu... certaines zones on a pas mal joué. En découverte Et puis, euh, voilà, et puis euh, transmettre, euh, transmettre nos messages, notre, euh, nos couleurs musicales, euh, voilà. c'est ça l'idée. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. S'il y a toute cette énergie, en tout cas jusqu'au terminus, moi je viens avec vous, ça c'est sûr. Le violon, le violon qui amène ce côté aérien euh, très polisson dans Soul Train, le titre phare de l'album. Si vous deviez choisir un seul instrument en tout le groupe, ce serait lequel La guitare, je suis guitariste. Ah. <rire> non non, c'est compliqué de répondre. Tu vois, un seul instrument. Allez, la voix par rapport au messages, mm -hmm. ouais. surtout l'album, au final c'est quand même mm. ce que tu peux retenir euh, des morceaux, ça va être le, le, les différents messages et la façon de le, le scander et ou avec, de dire. Euh, quoi. avec la voix on peut simuler euh, la et puis, bonne réponse, c'est la réponse que j'attendais parce que on vous propose un instrument et à j y, j y bien buzé, bien <rire> bien sûr parce que la voix c'est l'instrument mm -hmm. du démarrage de tout. De toute façon, c'est mm -hmm. comme ça que vous vous accordez les uns les autres et que vous mettez au point ce nouvel album. Mm -hmm. Un Exactement. beau bébé en tout cas, félicitations. Est-ce que vous faites un job à côté euh, Alors, alors moi j'avais déjà un job avant. Je suis prof de PS. Et on a monté le groupe en cours de route, donc j'ai gardé mon boulot. Après, la plupart sont profs de leur instrument. D'accord. Mais ce qui fait vivre chacun, hormis moi qui suis un petit canard, c'est l'intermittence du spectacle. Et du coup... donc vous êtes tous intermittents du spectacle. Et alors dernière question, ça vous fait quoi d'être au alors Franchement, c'est franchement, cool, ça fait, ça fait un moment qu'on qu bosse, notamment pour ce genre de, de rendez-vous. Ouais. Euh, on a une histoire particulière avec, avec le Sunscar, on y a joué il y a 5 ans. 4 ans. 4 ans non, cinq a 13, 2013, ans. ouais. D'accord. Euh, c'est une, une petite scène découverte, euh, genre uprising stage, ça s'appelait. À l'époque de Delphine euh, aussi, peut-être Certainement, euh, uh -huh. je ne connais pas Delphine, mais c'est chanteuse de reggae également. Okay, voilà. C'est l'année où il y a eu la tempête. tempête. Voilà. Oui, oui, oui. on a joué l'après-midi. Beaucoup de et pluie. Et derrière, tout a été annulé. Donc, on est franchement contents d'être ici. Belle scène en plus. Euh, et puis de l'attachement. Le donc, donc. du soleil, euh, la mm -mm. poussière. Ouais, ça donne, ça, le retour chouette. dans le Médac. Ouais, voilà. <rire> euh, Vous n'avez pas connu Bordeaux, mais quelque part, c'est pas... C'est pas plus mal, voilà, exactement. C'est euh, très très bien que ce soit revenu ici, en tout cas merci pour tout. Va. Je vais faire le tour et puis euh, je vais vous remercier. Bon. Merci beaucoup. Moi je fais la vie. On fait la vie. Me et puis on va faire un big up à la caméra. Hey. Ciao, ciao les Dottises Crew. C'est sorti le 16 mars 2018, l'album *Soul Train. Rock on. Merci. <rire>